Aujourd'hui, on est dans un bâtiment classé euh, et qui est donc un, un lieu maintenant de mémoire et de patrimoine et qui va réouvrir en 2024. Partez à la rencontre sonore du quartier Saint-Antoine. Alors, les trois dates clés du movie, c'est clairement 1934, c'est 1954 et c'est 2024 pour les 90 ans, pour la réouverture. 34, c'est Jean-Louis Boussa, euh, un exploitant euh, passionné de son, copain du réalisateur bruxellois Gaston Choukens, euh, qui arrive ici, ce cinéma est fermé, est abandonné. Il en obtient les clés, il, il, il, il le met à sa sauce et il en fait un cinéma de 550 fauteuils avec un équipement sonore important. À l'époque, c'est important, en 1934, c'est le début du cinéma parlant. Et donc très vite, il se positionne sur être le roi des cinémas. Alors la deuxième date clé, euh, ben en fait c'est 54, mais c'est aussi 51. En 51, Jean-Louis Boussat, on est dans, dans l'après-guerre, c'est l'effervescence des années 50. Il décide de moderniser son cinéma. Euh, en 51, il crée un tout nouveau décor, euh, mais euh, très vite arrive le Cinemascope et donc il est obligé de, de transformer son nouveau décor de 51 on a un décor de cinémascope qui va perdurer jusqu'à aujourd'hui. Donc le cinémascope, c'est l'élargissement de l'image. On passe de l'image d'un format 1.33 à un format 2.05 ou 2.35. Donc l'élargissement de l'image va contribuer à la, à la dimension du spectacle cinématographique. Euh, c'est l'époque des péplums, c'est l'époque de la tunique, de Spartacus, de Bénure, euh, et, et ça ira jusqu'au au, au film de Sergio Leone sur les, les grands westerns. Donc les, cette notion de, de l'écran large euh, est une des caractéristiques du movie qui possède aujourd'hui encore un écran simascope original. Et donc tout le pourtour, de, tout le cadre de l'écran date de 1951 a été euh, créé pour mettre en scène le, le, le, le simascope en 1954. Donc il va être élargi. On a le staff en plâtre, le m euh, surmonté de sa couronne parce que le, le movie est le roi des cinémas. L'avant-séance du movie, en fait, est une scénographie de lumière. Avec une voûte aux étoiles, euh, le ciel est, est bleu, bleu nuit, avec une centaine d'étoiles dans, dans, le, dans le ciel, ces étoiles sont lumineuses. et Donc le public rentre dans la salle et vous avez tout un... un, un, un d'images, on va dire, des lumières, mais qui durent... Euh, quelques instants, mais qui permettent au public de vivre le lancement et l'ouverture du rideau. L'ouverture du rideau, c'est le spectacle du de cinéma des années 50. L'ambition de 2024, qui est donc la troisième date, c'est de proposer aux Bruxellois euh, un lieu de patrimoine, mais ouvert au cinéma de demain, avec un upgrade technologique important, puisque le movie n'a jamais été numérique. Donc la réouverture du movie sera euh, la réouverture d'un cinéma connecté à la fibre optique, au haut débit, au satellite, euh, à une bibliothèque de fichiers, à des serveurs de fichiers, mais aussi... Euh, euh, à une cabine de cinéma double base, historique, en 35 mm. Au movie, on doit s'attendre en 2024 à avoir quelques grands galas de cinéma patrimoine. On peut imaginer présenter un, un Citizen Kane dans une copie restaurée en 35 mm, et puis, par exemple, faire une rétrospective Orson Welles en, euh, euh, en, en numérique avec des cours de cinéma. Euh, donc, le, le, la programmation sera très riche parce que l'équipement technique sera euh, à la fois patrimonial et moderne.